Non mais je te jure, j'avais jamais vu une chef sous LSD comme ça So, hello my friend um, Today I'm Le focus, merci Today I'm gonna present you uh, The truc là, donc uh, c'est cool um, Voilà, bon uh, Let's begin the pack opening uh, I've already opened The carton parce que Oh voilà, casse les couilles de foutre un, caston... un carton Sur un bureau, bon bref uh, On va commencer, we will commencer By uh, the stylet là, here donc on pousse ça là. oh j'ai un paquet de bm hey, putain, si vous avez une petite fin les bm c'est vachement bien so we can open the stylet so the stylet is very nice ah uh, uh, it's uh, bon it's uh, bizarrement ce truc is uh, déjà mais bah, bah, c'est pas grave on va juste tirer pour l'ouvrir attendez une seconde je vais faire usage de mon coude ça marche absolument pas ah, si Oh, c'est beau! That's a nice packaging here! Oh, it's written remarquable en black! I love it! La lila la, la Hop là! Ok. So, are you ready? I'm gonna tirer the languette! Oh, wow, that's beautiful marker tips! Ici, il y a des trucs vachement bien! Regardez, c'est les pointes du ciel. Putain, c'est vachement plus beau qu'en réalité! j'avais pas pensé que oh en plus il y a ici un truc pour l'enlever genre on glisse dedans et tout ah ouais il y a un stylet aussi Ah oh, putain c'est trop bien je suis trop content d'avoir ça genre vraiment avec ça je vais pouvoir écrire putain c'est trop cool je suis beaucoup trop content nickel truc suivant oh c'est le, le polymère weave oh, est tout doux ici on peut toucher tout wa' wow, c'est si smooth c'est doux à la fois oh putain c'est vraiment trop bien Bon, euh, so, I'm gonna open it, tout. So, je commence par les accessoires parce que c'est le meilleur et je garde le, enfin, le, le truc un peu nul pour la fin, quoi. Ah, comment on range ce. Ah nice. Bon, par contre, je comprends pas pourquoi la boîte est. Ah, c'est pour le, le truc là, ouais. Bon, euh, bon, bon, bon, bon, bon. We're gonna open it, so. Euh, ici encore, et Nice vidéo, hein, d'ailleurs, uh, watchela. elle est bien. Zeris, uh, truc, so, on, on va tirer le truc. C'est written remarkable here. And it's gonna, non non non blim blum blop. Ok, il pousse le papier. And we're gonna up, open it. What? This is so nice. It's what? It's exactly what I wanted. It's the boot carton noir with written remarkable here. Oh, c'est trop nice. C'est exactement ce que je voulais. Bon, on va le mettre avec les trucs bien ici. Et euh, là, il y a un machin. Ah non, c'est un truc à fixer. Je crois que c'est un accessoire pour le Bluetooth ou un truc comme ça. Bon, oh, bref, on va le mettre de côté, moi aussi. On peut, allez, on va dire que c'est un truc bien. Ça, c'est papier. OK. So. Ouais, oh, ça aussi, ça dégage. Here is the great park. The great part. You see, better paper, better thinking. Oh. Oui, je fais un bon, bonbon, bref. Donc, so, euh, mise au point, merci. So, I'm gonna open this little box and we're gonna see the beautiful tablet in Italy. Two, one. Uh, so, here is the, the, the, the guide d'utilisation utilisation de, de, de la tablette, and the truc qui dit, yes, yes, c'est bien. Bon, voilà. And we are going take the tablet. produit ah, it's quite uh, a uh, beautiful product. Hein. It's written remarkable here. Voilà, voilà. Ah, non, non, non, il n'y a pas à dire, it's good. Hein. Uh, on va l'allumer. We are gonna it. So, uh, yes, yes, push your ass, here. Non, non, don't, OK. Ok ok, we're gonna take the pen là. Ok ok. So the pen snaps on. Oh, it's uh, it's very nice and it snaps to in the cover. We're gonna snap it. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Hop. Et voilà. Everything snaps uh, and voilà everything snaps uh, just fine. Oh that's nice. Bon let's go. On va allumer it. C'est là. Oh, c'est vraiment une uh, belle tablette, on peut essayer de l'ouvrir. Ah, c'est vraiment beau. On peut faire des petits traits comme ça. Oh, yeah, yeah, yeah, c'est un petit trés. Uh, Ce n'est pas une vidéo de la tablette, so, uh, donc on va juste l'envoquer aujourd'hui. Uh, tomorrow... Et demain... Non, non, non, pas comme ça le tout. Tout... More... Uh, we are gonna try the tablet and uh, I will do make you a, a great great test of this night product. So uh, thank you everybody to uh, have come uh, to watch my video and I wish you a nice video uh, in the second one. Bye. Ouais, c'est fini. Oui, du coup, je te parlais de la chèvre, là.